Les plus chanceux seront Capricorne, Vierge, Taureau, les moins chanceux, les Verseaux et vous, vous êtes ici, cher Lion. Donc, ça va être une période très occupée mais aussi productive. Oui, vous vous sentirez un peu épuisé et des fois, vous vous sentirez démotivé. Mais quand vous voyez l'avancement, bien que lent, vous vous retroussez les manches et vous continuez. Le soleil, votre gouverneur, est dans votre dixième maison et il vous donne beaucoup d'énergie et de vitalité au niveau de vos actions, même les actions physiques. Alors, rien ne peut vous ralentir. Par contre, vous devez porter une attention très particulière à votre santé. Ne vous épuisez pas trop et donnez à votre corps ce que, dont il a besoin. Mardi PM, mercredi et jeudi pour le Québec, mercredi et jeudi pour l'Europe, la Lune sera dans le Verseau, votre septième maison. Les plus chanceux seront Verseau Balance Gémeaux, les moins chanceux les poissons et vous vous êtes ici, cher Lion. Donc, vous serez incité à saisir les opportunités qui pourraient se présenter que ce soit au niveau des contrats ou des relations. Mais il y aura quelques impulsivités au niveau de la parole. Donc, cette impulsivité pourrait vous faire perdre les opportunités. Il faut être très prudent dans la manière dont vous vous, euh, vous, vous exprimez. Ces relations pourraient être soit personnelles ou professionnelles. Soyez prêts à les saisir. Et comme je vous ai dit, faites attention à votre impulsivité au niveau de la parole. De temps en temps, vous pourriez être découragé à un moment donné. Alors ne laissez pas les défis auxquels vous pourriez faire face vous décourager.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 Soit de l'argent à dépenser ou de l'argent à gagner ou de l'argent à investir. Il faut examiner tout avant de vous engager, surtout que Vénus est en train de rétrograder jusqu'au 25 juin. Donc, si vous étiez capable de ne pas prendre des décisions cruciales durant la rétrogradation de Vénus, ne faites pas des décisions, si vous étiez capable, si possible, bien sûr. Des fois, quand les amis sont ceux qui nous proposent les choses, des fois, il serait dur de dire non à eux autres. Les énergies seront plus plaisantes vendredi et plus convenables pour les réunions et les discussions. Dimanche, lundi et mardi, la lune sera dans, les béliers, dans le bélier. Donc, dimanche, lundi et mardi de la semaine après, la lune sera dans le bélier. Votre neuvième maison, les plus chanceux seront Bélier, Sagittaire et vos chers lions. Une fin de semaine ainsi qu'un début de la semaine après qui sont très paisibles, des journées très paisibles spirituelle et plaisante par excellence. Votre spiritualité sera en éveil et vous sentirez que vous voulez euh, partager vos émotions, vos sentiments et votre optimisme. Un beau sourire se dessine sur votre visage et vous voulez le montrer à tout le monde. Vous voulez contaminer tout le monde avec votre beau sourire et vous verrez la vie en rose. Et vous voudriez que tout le monde verra la vie en rose. Profitez de cette période. Elle vous appartient, cher Lion. C'est tout ce que j'ai pour vous, cher Lion. Je vous demande votre soutien de la chaîne. Aimez, commentez et surtout partagez, s'il vous plaît. Je vous remercie à l'avance. Je vous aime beaucoup. À la prochaine.